Je m'appelle Nilia Dida et je suis la chanteuse du groupe Lilywood and the Prick. Aujourd'hui, je voudrais vous parler au nom de l'association L214. Il y a quelques mois, L214 a révélé des images tournées à l'abattoir d'Alès qui met en lumière la cruauté de la mise à mort des animaux. Vous êtes probablement dit que c'était une exception. Les images qui vont suivre ont été tournées dans un abattoir certifié bio qui fonctionne en circuit court et qui approvisionne des commerçants locaux et des boucheries locales. Ces nouvelles images de L214 montrent la violence subie par les moutons, l'agonie des cochons, des vaches et des taureaux. Elles ont été tournées dans l'abattoir du Vigan dans le Gard. Les moutons refusent de rentrer dans le couloir. Ils se rassemblent et cherchent à fuir mais ces animaux apeurés sont manipulés avec violence. Ils sont poussés de force dans un dispositif automatique qui enserre les moutons pour les immobiliser et les conduire vers la mort. Les porcelets subissent le même sort. Et les cochons adultes sont poussés à coups d'aiguillon électrique. À l'abattoir du Vigan, tous les animaux sont théoriquement étourdis. Par choc électrique pour les cochons et pour les moutons. Mais la pince électrique est défaillante. Le choc électrique devrait entraîner un état d'inconscience immédiat. Ce qui n'est clairement pas le cas. L'application de la pince est excessivement longue, ce qui indique que le courant est probablement mal réglé. La violence et parfois même le sadisme sont fréquents. Cet employé donne délibérément de brèves décharges électriques aux moutons et s'amuse de leur réaction. Les bovins sont piégés dans un box, d'où ils reçoivent un coup de pistolet à tige perforante. Le box n'est pas adapté aux vaches et aux taureaux qui portent des cornes. L'employé chargé de les assommer se trouve à l'avant du piège. Les animaux reculent de peur. Les animaux sont comprimés, la tête inclinée, ce qui rend l'étourdissement hasardeux. Des animaux montrent des signes de reprise de conscience. Suspendus à la chaîne d'abattage, ils se débattent et perdent la vie dans une détresse totale. Les animaux mal étourdis devraient recevoir un étourdissement de secours. Ce n'est pas le cas à l'abattoir du Ligon.